Ce qu'on veut faire, nous, c'est préserver notre système de retraite par répartition. Si nous voulons être juste entre les générations et sauver notre système par répartition, nous devons faire cette réforme. Nous sommes ouverts à la discussion, nous la voulons et nous savons ce qu'elle apporte. Et donc nous le ferons avec respect, esprit de dialogue. Grâce à un débat parlementaire loyal et constructif. C'est une réforme qui est aussi porteuse de progrès, de justice et d'équilibre. Qui est une réforme surtout juste et responsable. Et responsable. Il n'y a pas de pension minimale à 1200 euros Expliquez. dans la réforme. Non, votre projet de loi ne prévoit pas de pension minimale à 1200 euros comme ça a pu être dit. il leur... n'y bah, a aucun sujet là-dessus. On s'aperçoit quand même à chaque étape qu'il y a une forme d'arnaque, en fait, dans chacun des tiroirs de cette réforme. C'est quand même assez effrayant. 2 millions de, de retraités, actuels retraités actuels verront leur retraite majorée à 1200, à 1200 euros brut par mois. Vous voulez dire le contraire à l'instant. Si on continue comme et ça, ils ça dit vous manifester. Il on finira quoi euh, Pardon, enfin, je veux dire que cette réforme est en train d'être complètement démontée. Enfin, vous, vous la démontez point par point. Donc, est-ce que ça vaut encore la peine de braquer le pays Je vous dis que c'est... Si vous... Attendez, la, la, mmh. le, le, le quoi qu'il en coûte, c'est quoi C'est du pipon C'est du pipeau. quoi qu'il en coûte Mais qu'est-ce que vous dites, oui, en fait Mais ah me bon. dire à moi que je découvre les violences sexuelles, mais merde Personne n'a craqué Personne n'a et nous sommes là devant vous pour la réforme! Mais vous vous non, mais vous tout faites ça, vous tout faites ça depuis plaît. tout à l'heure, Andréa, C est C est vous, vous plaît, c'est trop facile! Mais pourquoi vous n'acceptez pas un moment de vous taire? Je, je n'ai jamais connu un hémicycle où la, la haine prend autant de, de pas sur, sur la raison. Personne personne Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. J'ai jamais mis les pieds dans un lidl, ce mec-là. J'ai jamais français mis les pieds dans un île qu apprendre... qu Qu'est-ce qu que vous en savez Qu'est-ce que vous en savez Qu'est-ce que vous en savez que j'ai jamais est mis, mis les pieds dans droits. un île